Pratiquement, le parti est en léthargie et un manque de considération notoire a été constaté aussi vis-à-vis -vis des responsables du Nord. Et sur ce, nous avons décidé de nous retrouver encore une autre fois pour statuer sur l'attitude à tenir par rapport à la vente des cartes. Il y a un coordonnateur qui est là, de nom. Mais sur le terrain, on ne le voit pas. Et un coordonnateur qui ne consulte pas les responsables. Cette léthargie est due à, son, à la non-implication de l'ensemble des responsables. Et c'est lui qui devrait les impliquer. Par rapport à la vente des cartes, on a vu que pratiquement dans tout le département, les communes ont déjà procédé au lancement, sauf Roufisco Nord qui a plus de 44 387 électeurs. C'est un patient électoral important. Et là, nous interpellons directement le président, son excellence, Maxisal. Nous avons besoin de plus de responsabilités. Parce que aussi, une base, il faut savoir l'entretenir. on a vu, la promotion, ça se passe dans les autres collectivités locales, sauf au nord. Ici, on n'a pas pratiquement de PCA, pas de DG, on n'a pas de ministre non plus. Personne n'est promu. Alors qu'il y a de, de, de, de véritables identités remarquables du parti qui sont, qui sont ici.